Bonjour à tous, euh, ben, J'ai même pas vu que c'était parti, <rire> et voilà. Donc, euh, ben, la dernière fois, nous avons fait ce qu'on appelle un serveur Windows. Alors, avec mise en place de la page web et de la base de données, euh, qui, est prêt, euh, qui est prêt à servir, donc, ben là, aujourd'hui, on va faire l'évolution de ce serveur Windows. Donc, j'ai travaillé la dernière fois sur un serveur Windows 2019, Là, nous allons faire évoluer sur la dernière version Windows 2022. Vous allez voir, c'est pas si compliqué ça. donc J'ai trouvé une version Windows 2022 que j'ai mis sur une clé bootable. Bien entendu, bon là c'est notre serveur donc, qui est en place avec euh, voilà, ces protocoles qui sont tous actifs mais qui sont en vert. Il faut savoir que le serveur Windows, doit, euh, pour faire l'évolution, doit être valide, c'est-à-dire activé avec une clé avec une clé hein. donc voyez le mien bien activé donc hop là ça je peux fermer donc ça ben, bon je peux les ouvrir mais ça c'est pas ça va pas changer grand chose et là sur une table j'ai mis donc un windows server donc qui est un euh, windows server de 1022 alors, qu'est-ce que ça va donner ben, ça va donner un petit peu plus de fonctionnalité, de puissance. C'est pas plus, c'est une évolution du Windows, c'est tout. Le seul truc, c'est que si vous voulez pas tout effacer, je vais vous montrer comment faire. Alors, ça, je peux le réduire. Donc, ben, bon, je suis toujours sur mon petit serveur test. Hein. Je, fais, je passe un petit mouleur, c'est pour mieux filmer, donc il prépare. Et vous allez voir, c'est pas compliqué. Euh, à faire en fin de compte si vous voyez Windows 10 quand vous avez fait l'évolution de Windows 7 vers Windows 10 donc euh, c'est à peu près pareil, sauf qu'il y a un petit truc qui va différer euh, par rapport au Windows serveur, ça c'est pas bien compliqué, vous allez comprendre et là il faut être, euh, voilà donc, vous êtes bien sur Windows Server, voilà l'installeur de Windows Server. Donc, si vous voulez aider à vous cocher, ben moi, oui, j'aide toujours. Alors, on fait suivant. Là, il fait une recherche de mise à jour, ce qui est normal pour une obtention. Donc, ne vous affolez pas. Moi, je vais faire en sorte que ce soit le plus court possible cette vidéo. Voilà. Voilà reprise donc euh, de la vidéo. Voilà, j'avais fait en temps, euh, le temps d'écourter. Ah, après la recherche de. Voilà, la différence c'est là il vous demande euh, de mettre la clé de produit. Même si vous avez une clé, euh, une clé Windows valide, il vous euh, demande une clé. Donc euh, une clé euh, pour le Windows serveur. Oui, on ne peut pas se servir de la clé du, de Windows d'avant. Il faut avoir une clé différente. Mais vous allez voir que ça va être euh, différent donc moi je mets ma clé voilà donc j'ai masqué un peu avant voilà euh, parce que c'est ma clé perso et je vais pas vous la donner voilà je fais suivant donc c'est un serveur avec euh, windows donc comme je vous ai dit, je prends l'expérience bureau. C'est beaucoup plus simple à travailler. Voilà, donc, ils vont préparer, voilà. Là, ce qui est normal, c'est qu'on vous demande d'accepter la licence, mais bien sûr, si tu veux l'installer, accepte la licence. Alors, choisir les éléments à conserver. Donc, si vous ne voulez pas perdre votre base de données de départ, et tout ce que vous avez mis dessus ben oui on conserve ce qui est normal et oui c'est un serveur euh, voilà vous avez votre serveur et tout et là il va faire la recherche de mise à jour voilà et tout et les obtentions de mise à jour qui sont euh, spécifiques pour pouvoir garder vos fichiers et ajouter donc euh, les nouveaux euh, qui sont euh, ben, nécessaires à l'évolution de windows Server, bien sûr Là-dessus, moi, j'en reviens après. Voilà donc après la, mise, euh, la recherche de mise à jour pour obtenir donc, euh, ben après pour l'installation, donc il vous indique donc ce que vous allez faire. Et voilà, vous installez Windows Server standard Expérience Bureau, la version 2022, que vous conservez les paramètres et les applications. Ben, C'est mieux hein, si vous avez déjà une base de données. Euh, donc vous pouvez, euh, si vous voulez modifier, vous pouvez toujours le faire mais bon, ça c'est vous qui voyez après si vous avez fait une sauvegarde, tant mieux pour vous si vous n'avez pas fait de sauvegarde, je vous conseille de ne rien faire de spécial et là, il ben, n'y a plus qu'à installer normalement voilà, qui est sur installer et voyez, donc là ça va effectuer ben, tout ce qui est ben, le pourcentage et tout ça, ça va s'installer Tranquillou, euh, le temps que tout se passe, eh bien moi je vais attendre tranquille, euh, tranquillement, je reviendrai dès que tout sera prêt, que le, la nouvelle version sera installée. Voilà, nous sommes de retour, donc la mise à jour est faite, hein, vous allez voir, donc euh, c'est la mise à jour du serveur bien sûr, elle est terminée, donc on va vous la montrer. Vous allez voir que dans 2019 je suis passé à un serveur donc euh, serveur euh, Windows Serveur 2022. Donc on va laisser arriver là le temps que ça charge. Moi je vais couper pour que ça soit le plus court possible. Hop là Il si ne pas les bons boutons, ça ne va pas le faire. Donc voilà, j'ai chargé un début de configuration. Donc je me suis mis sur serveur local. Vous voyez que donc il est euh, donc actif. Sur des... Et vous voyez bien que c'est une version Windows Server 2022 standard. Voilà. Avec euh, gestion donc, de l'écran. Euh, les paramètres du serveur sont conservés normalement il ben, n'y a pas de souci. Alors pour savoir s'ils sont conservés, vous revenez sur le tableau de bord. Et normalement, bon là il va mettre du temps un peu à pas charger puisque ça vient juste de se terminer. Vous avez le serveur local donc qui est actif. Tous les serveurs il n'y en a qu'un donc euh, vous n'arrivez pas en avoir 50. Et vous allez avoir la fonction IIS qui approchera, euh, qui se mettra en place bien sûr. C'est la fonction qui permet euh, à votre page web de s'afficher, ainsi que la fonction de gestion PHP MyAdmin et MySQL qui s'afficheront elles aussi à leur tour. Bien sûr, comme si un serveur test, il met du temps donc, euh, à se mettre en place, mais là-dessus, bon, euh, je pense que ça devrait le faire. Euh, là dessus ben, moi je vais couper la vidéo et je vous dis à, un, à une prochaine vidéo tuto après on verra sur quoi je vais travailler